Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit weekly vlog Ce sera le premier weekly vlog de la période de rentrée scolaire, je sais pas pourquoi j'ai mes RPAD parce que j'écoute rien dedans. Je reviens de Saint-Martin, ça fait trois jours que je suis rentrée. Je sais pas si vous aurez vu mon vlog, j'aimerais bien le poster avant, mais euh, il va me demander beaucoup de temps de montage et tout. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant ce vlog là, mais bref. Donc pour vous faire un petit résumé, un petit résumé en juin, juillet j'étais surtout à Paris. Après j'ai déménagé donc dans cet appartement avec Jules et euh, ensuite je suis partie trois semaines à Saint-Martin et là on vient de rentrer, notre rentrée est dans une semaine et je me suis dit que j'allais vous filmer toute la période de pré-rentrée, surtout qu'en école de commerce, c'est assez cool. Donc là ça fait deux soirs qu'on sort, on a aussi une soirée ce soir, euh, par contre je bois quasiment pas d'alcool parce qu'en gros j'ai hyper mal au cœur tout le temps, donc je sais pas du tout ce que c'est, c'est hyper relou. Donc voilà, au moins je suis bien le lendemain et aussi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage à rattraper. J'ai aussi un potentiel job en freelance donc je suis trop, trop contente euh, voilà, pour me faire un petit peu d'argent et tout. Mais voilà, ça fait pas mal de choses, je vais tout ça. Là on va aller faire les courses, il faut que je range d'appart. Aussi hier il y a ma famille qui est venue à Lille, enfin ils étaient proches de Lille, donc c'était assez cool. On allait manger des frites avec ma petite soeur, je dois montrer montré un appart. Alors oh là nous sommes en train de faire un mélange, mais je me suis réveillée dedans. Oui. On a fait un petit mélange. Welcome les copains euh, On est le lendemain Je ne me suis pas lissé les cheveux Voilà, J'avais trop la flemme donné que je fais rien aujourd'hui Hier j'ai oublié de filmer pendant la soirée euh, Je vous avoue que ma résolution de ne plus boire d'alcool S'est vite envolée Non je rigole mais Enfin, j'ai pas mal bu en vrai, <rire> objectivement euh, Mais je fais pas ça tous les soirs parce qu'après le lendemain euh, pff, Je suis fatiguée et tout, euh, c'est pas ouf pour bosser Parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas encore repris les cours Mais euh, j'ai un peu taffé tout Avec mon association je fais euh, quelques petites vidéos En même temps j'essaie de rattraper tout mon retard Tout mon montage et j'ai un peu de mal Là je vais aller chercher un tout good to go Parce que notre frigo est totalement vide D'ailleurs j'ai reçu ce petit sac euh, D'une abonnée qui fait des broderies Donc le motif c'est un, un motif que Jules avait fait Et elle l'a brodé Voilà comment il est, il est trop bien réussi Enfin vraiment j'étais choquée parce que En fait j'ai acheté un, un motif un peu original à faire Parce qu'elle m'a proposé de m'offrir un sac Golan Jules a dit bah t'as qu'à faire un des miens Et en vrai je me suis dit bah vas-y c'est marrant Et comme ça ce sera un euh, sac vraiment unique Donc si vous cherchez des idées de cadeaux D'être comme ça je suis pas du tout payée hein. Elle m'a offert ce sac très gentiment Mais voilà moi j'aime bien soutenir les petits créateurs euh, si je peux leur apporter un peu de visibilité euh, si vous cherchez donc un, une idée de cadeau ou quoi, n'hésitez pas à aller voir son compte insta parce qu'elle est trop mims et vraiment euh, moi j'aime beaucoup les gens créatifs et restez jusqu'à la fin parce qu'on va faire un concours pour vous en faire gagner un, juste là j'ai pas le temps de vous expliquer tout le concours mais je voulais quand même vous montrer le sac donc bref je vais partir euh, chercher mon petit tout togo. go Ok donc je reviens du too good to go et j'ai fait des courses en même temps et je voulais comparer avec vous parce que euh, je suis grave déçue en gros c'est un sandwich au bœuf alors j'étais persuadée que le restaurant était végé donc euh, faut que je mange pas de viande j'ai un peu le seum ensuite des petites carottes c'est pas hyper grand mais ça va ensuite un petit jus qui a l'air pas trop mauvais ça je suis contente et des petits fruits donc en vrai euh, c'est assez cool mais je trouve que ça vaut pas du tout euh, le prix normal 12 euros Enfin pour 4,50€ ça va, mais euh, ça vaut clairement pas 12€. Et pour le même prix j'ai fait quelques petites courses, donc je voulais comparer avec vous en mode tout Go To Go et course normale. J'ai pris des nuki, des pads, du pesto, qui est d'ailleurs une marque plutôt euh, chère, enfin on va dire entre guillemets, et des haricolages en mieux pour 4,50€. Donc euh, je trouve que ça vaut quand même plus le coup de là. A ce qui paraît c'est la merde, à ce qui paraît tu vas pas revenir. À ce qui paraît, c'est trop tard pour s'excuser de toute façon, ça va même pas te À ce qui paraît, je suis pas le problème. À ce qui paraît, y'a un autre gars et ton cœur bat pour lui. Mais t'en fais pas pour moi, ça marchera Attends, attends. Fred, t'en as pas marre de parler d'love de Au fond, y'a que ça dans tes textes. Nous, on veut avoir du vrai rap, on s'en bat les couilles de t'entendre parler tes ex. <tousse> Un petit repas que j'ai préparé pour Jules parce que je suis trop en amour oh. C'est toi qui l'as C'est Qu -ce toi, toi qui l'as pensé ben oh c'est voilà. moi qui l'ai préparé demande après le chêne et le black Dans le piège je suis à côté des deux plaques concurrents dirait des compètes de plaque Art de la guerre Sunsu Shenzen Général Corleon Black Jack sur la fronte comme MacGregor et le général Zyrien au PN immunisé Ok donc là je viens de tourner une petite vidéo pour vous donner mes conseils pour manger quand vous êtes étudiant et tout. Je savais, pas, enfin, je comptais vraiment pas la faire. En fait je me suis dit que j'avais pas mal de conseils à vous donner donc que ça pouvait être cool. Je pense qu'elle sortira courant en septembre, je ne sais pas exactement. Et euh, voilà. Sinon hier euh, la soirée n'était pas incroyable parce que les voisins sont venus. Donc, finalement on est rentré pas très tard. Et euh, voilà. Ce soir on va pas sortir. Je suis vraiment explosée. Il est 17h30 c'est levé à 13 h enfin bref et euh, je vais écrire le script de la vidéo que je vais tourner demain euh, qui est euh, la vidéo la euh, réponse on va dire à ma vidéo de l'année dernière euh, c'est fini et, euh, et voilà j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas le je suis à côté des deux on des de la Général, Corleon, Black Jack sur la prod comme MacGregor et le général. J'ai rien, hôtel, immunisé comme si j'ai le totem. Inch'Allah, Rolls-Royce, mais il n'y pas qu'avec des villas et des hôtels. Corleon, Blacky, est-ce qu'à qui je veux grossir comme Maki. Ultra Instinct, Aki, qui te force sur les prod comme Baki. L'art de la guerre, c'est qu'on a fait dans la vie. On s'approche de l'eau, les gars. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et demain, nous avons notre véritable rentrée enfin il y a un, un truc en ligne et puis après j'ai un cours on, il nous reste des cours à choisir et tout euh, sinon ces derniers jours j'ai essayé de travailler la journée et le soir on sortait un peu pas forcément une grosse soirée ou quoi juste on allait voir des potes, on rentrait pas trop tard euh, je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée <rire> en fait genre je dors beaucoup et tout mais je sais pas, je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. J'ai du mal à me lever le matin, alors que d'habitude, j'ai aucun souci. J'ai du mal à... Pas me motiver, mais vraiment, genre... En plus, j'ai plein de boutons en ce moment. Donc, bref, là, je me suis fait un petit look. Il <rire> y a Ninon qui vient. Je vais filmer des plans et genre, je trouve ça important tous les jours de me maquiller un peu, de me faire une mise en beauté, pas parce que je me trouve plus belle maquillée, mais juste... Sinon, genre, je reste au lit et je fais rien. Et donc, voilà... Euh, je sais pas si vous aimez pour l'instant parce que je sais que c'est pas une rentrée classique. Enfin dans le sens où j'ai filmé un peu la pré-rentrée. Mais c'est la période que je préfère vraiment. Parce qu'après une fois que les cours ont commencé, euh, bah, c'est cool mais juste j'ai rien à montrer de sympathique. J'ai un peu faim. Est-ce qu'on mangerait pas des petits pois Youtubeuse Bon, salut les abonnés, je suis de retour. Euh... Ah, faut regarder là sur la chaîne de Popstrip. Donc, on se retrouve pour un unboxing. Une de PMC. Donc je t'ai vu qu'une fois, mais merci mec, c'est sans la veine. Il y a deux ans, on a fait un vlog trop drôle à la braderie que vous alliez le voir. On a bien changé. Ah ouais, on a grave changé. Insère des images à la braderie d'il y a deux ans. Moi c'est mais... Moi Ce matin, j'ai repris à manger correctement parce que j'ai passé un mois en Grèce et quatre jours en Espagne à boire comme un trou. Donc, ce matin, je rentre, enfin, je suis rentrée hier soir à Lille. Je me dis, vas-y, euh, c'est fini les conneries. T'arrêtes un peu l'alcool. Je vais chez je lui dire coucou. Je me retrouve à manger chez elle. Ça va, des courgettes. Et euh, finalement, euh, à me servir un verre de vin, quoi. Tchin Yamas en grec. Mais c'est un ami à Et on remercie. La TMC. On va être bourrés quand Julie va arriver. Mais c'était la première à rencontrer Jules. A toi, Jules. A toi, Jules. A <rire> toi, Jules. Je me demande, de me suis fait un petit tatouage c'était bien depuis le lycée. c'est... Mmh. l'exemple parfait du One Life, mais également très responsable et organisé. Oh non mais j'en C'était pas, pas, pas toi, on a qu'une vie Oui, c'était toi moi, Genre il y avait tout un vlog et tout, où toi qui expliquais expliqué ta mentalité. Oh mon dieu, oui. c'est moi qui ai initié le One Life. Je fais plein de trucs, genre tout le temps je, sors, je, je bouge tout le temps, mais il y a plein de trucs que je ne fais pas, que je ne faisais pas, parce que j'avais la flemme, donc je me suis dit Maintenant je n'ai qu'une vie donc dès que je peux faire un truc je le fais euh, ça n'a pas changé Je suis non. toujours aussi euh, frivole Et euh, décadente Encore pire qu'avant Oulala j'ai fait un tour de France pendant les cours euh, Bonne soirée les abonnés Bye Coucou les gars donc aujourd'hui C'est notre rentrée scolaire J'ai vraiment une sale gueule Aujourd'hui normalement ce matin je devais faire le montage De ma vidéo mais je ne l'ai pas fait Parce que hier nous sommes sortis je n'étais pas en état de faire le montage ce matin, mais euh, là, je vais en cours de market Et je suis contente parce qu'en plus, j'ai une prof que j'aime bien, que j'ai déjà eue. Donc, let's go. Coucou les gars, donc là, je les suis avec gars. une... Oh, tu sais que cette semaine, dans le vlog, il y avait non, Et là, il y a toi. Voilà. Et Nono, retour au basique. Au basique. Et donc, pour vous expliquer, normalement, nous étions censés faire un petit week-end avec euh, des bottes à moi de lîle qui vient d'être annulé. Donc, Noénie est venue spécialement pour ça. Mais on va essayer de quand même passer une bonne journée. Donc là, vu qu'on était un peu vénère, on va aller se balader dans l'Île. Je vais emmener mon petit caméscope, je pense. Donc, on va essayer de faire quelques petits trucs pour... Euh... Ah oui mais sinon mais en fait c'est sûr c'est un weekly vlog rentrée mais j'ai eu cours hier aujourd'hui j'ai pas cours et toi t'as eu ta rentrée d'ailleurs Ouais j'ai eu la rentrée la semaine dernière Euh non lundi, Noémie, est en... en combien de mardi, 3 e année, année Putain ah oui c'est vrai tu l'as eu du premier coup c'est pour ça je que... crois 3 e année de médecine So give me mom and show me baby So give me your mom and show me baby for it, for it So give me your show me baby Hello les gars, je vous retrouve. On est le lundi 6 septembre et j'avais envie de me poser pour parler avec vous parce que j'ai filmé plein de moments depuis une semaine et demie, mais j'ai pas beaucoup parlé avec vous donc, déjà, juste euh, je voulais vous parler du petit concours parce que euh, c'est hyper important pour moi et j'aime bien vous gâter aussi donc ce concours est en partenariat avec euh, l'instagrammeuse Gabs Gabi donc qui est une abonnée qui m'a contactée et qui m'a proposé comme je vous le disais de réaliser euh, un tote bag brodé pour moi et donc euh, de en faire gagner un aussi à mes abonnés, donc sur Insta normalement en même temps que cette vidéo a été publié un concours pour gagner votre propre euh, tote bag personnalisé sachant que vraiment, enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais le taf est énorme, genre merci beaucoup, enfin je suis tellement flattée genre vraiment merci donc vous pourrez choisir votre modèle et euh, le tote bag que vous voulez donc c'est hyper simple, faut juste suivre son compte insta le mien, et commenter, la publie et même si vous voulez pas participer au concours je vous conseille d'aller vous la suivre euh, si vous voulez des idées de cadeaux personnalisés, des choses comme ça enfin je trouve ça hyper important d'encourager les petits créateurs les gens qui vivent de, le... enfin, qui essaient de, vivre de leur passion euh, moi je sais que j'ai commencé sur youtube euh, comme ça en créant et c'est comme ça que j'ai trouvé on va dire ma passion pour la création digitale donc Allez-y, bref, je mets du café partout. Puis même, aller vraiment lui donner de la force, montrer lui qu'on est une communauté trop cool et tout, parce que, voilà quoi. Moi, je me rends pas compte. Vraiment, je suis derrière un écran au quotidien. Je me dis, s'il y a des gens qui me suivent, bah je peux utiliser ça de manière positive. Bref, euh, je voulais aussi vous parler, de... vous raconter un peu ma vie. Donc c'est vrai que ça a été un peu la course euh, ces derniers jours, euh, que ce soit avec mon asso, avec euh, YouTube, avec tout. J'ai sorti une des vidéos qui est pour moi la plus importante sur ma chaîne, qui s'appelle C'est fini. Mais j'avais une énorme pression parce que je voulais vraiment faire un truc mieux que l'année d'avant. Sauf que bah, j'avais peur aussi de pas avoir le temps. Enfin, vraiment je suis débordée en ce moment. Objectivement je suis vraiment débordée. Euh, vous voyez peut-être sur mon vlog que je sors beaucoup, que voilà je vous montre surtout les moments où je sors mais tous les matins j'essaie de me lever tôt pour travailler, euh, je me mets une pression dingue, vraiment mais ça c'est mon caractère hein, c'est moi au quotidien, en même temps je me trouve très chanceuse d'avoir autant de choses à faire parce que j'aime pas m'ennuyer et voilà moi la vie à laquelle j'aspire c'est une vie où, pas une vie où je suis floue mais c'est une vie où j'ai plein de trucs à faire, où vraiment genre je suis occupée je suis productive mais juste j'ai tout le temps peur de me décevoir moi-même de pas arriver à atteindre mes objectifs de pas être capable de donner euh, tout à 100% dans tout ce que je fais parce que je fais tellement de choses, là j'ai aussi euh, postulé, enfin j'étais prise pour un job en freelance donc pour l'instant je sais pas forcément taf mais si ça vient enfin, vraiment je suis trop contente parce que c'est des trucs que j'aime genre créer c'est ce que j'aime que ce soit pour la fédé que ce soit pour Youtube mais juste ça m'angoisse. genre ce matin toute la matinée j'étais angoissée parce que je reprends les cours là j'avais cours aujourd'hui et je sais que physiquement c'est pas capable je suis pas capable de tout faire genre je suis pas capable de faire tous les trucs que je veux faire plus sortir voir mes potes parce que c'est vraiment un truc aussi important pour moi de voir les gens et c'est justement ce que je voulais vous dire et je voulais aussi vous demander ça vous intéresse que je vous parle aussi des moments comme ça parce que que c'est vrai que je vous parle pas mal de mes moments positifs d'ailleurs je suis malade en même temps. Bref euh, c'est ça de sortir sans pull tout le temps et bref aussi il fait super froid dans mon appartement mais ça c'est pas la question. Et je voulais savoir ça vous intéresse euh, quand je vous parle de moments comme ça de trucs que j'ai plus de mal à gérer parce que je sais que... Enfin je pense que ça se voit de toute façon je sais ce sujet mais j'ai vraiment des cernes énormes. Je sais que les gens aiment bien sur Youtube les personnes sincères et moi j'essaie d'être vraiment sincère au max mais j'ai peur que ça fait vite, que ça fasse vite, que je m'apitoie sur mon sort alors que je suis très très heureuse de ma vie et que j'ai énormément de chance mais juste mon gros défaut c'est que j'ai vraiment du mal avec le stress avec la pression genre vraiment des fois je me réveille genre c'est pas, je considère pas ça comme étant des crises d'angoisse parce que il y a des gens qui souffrent de vraies crises d'angoisse mais genre des fois vraiment je me mets à angoissé et ça empire au fur et à mesure des années même si c'est depuis le collège que je suis comme ça dans un sens ça empire mais dans un sens ça va aussi mieux parce que j'apprends à gérer ce stress et j'apprends à trouver un équilibre et je pense que c'est le plus important si vous entrez en études sup ou même en vrai au lycée mais au lycée souvent t'as plus tes parents qui t'aident à trouver cet équilibre mais euh, voilà faut toujours trouver un équilibre entre taf passion et loisir. Enfin, Moi je mets pas passion et loisir dans la même case parce que je considère que ta passion, t'as toujours un petit peu hein, une pression, enfin voilà, après c'est peut-être parce que ma passion concerne aussi mon travail, je sais pas, mais euh, loisir c'est vraiment juste pour moi sortir, voir mes potes et même dans ces moments-là j'ai une pression, enfin voilà, Je. je... Enfin cette pression c'est moi qui me la mets, il hein. y a personne qui me la met, en soi c'est moi qui postule à des assos, c'est moi qui postule à des jobs, c'est moi qui vais dans une école, c'est moi qui fais Youtube, personne ne me force, vraiment pas, euh, évidemment que j'ai besoin un petit peu d'argent, mais en soi j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement donc pour manger je n'ai pas besoin de Youtube mais en soi pour tous les loisirs et tout c'est clair que c'est un plus je m'égare mais euh, si je peux vous donner un tips pour trouver un équilibre c'est d'écouter votre corps euh, vraiment parce que souvent ta tête elle est un peu entraînée par les gens et tout et c'est ton corps qui te met un stop moi en tout cas à chaque fois c'est mon corps qui me dit stop t'es crevé genre Arrête de sortir tous les soirs, arrête de boire, arrête ou, ou justement au contraire arrête de travailler et sors parce que là ta tête, t'as mal à la tête, t'as mal aux yeux, t'as mal partout. Et Donc voilà en vrai vous mettez pas trop la pression sur trouver cet équilibre, hein, ça viendra au fur et à mesure. Je pense qu'il faut expérimenter mais vous sentez pas mal de dire non des fois parce que je sais que moi euh, vraiment je me sens trop mal. Et ça va forcément vous éloigner de personne, mais genre les gens comprennent. Enfin, je sais que je dois faire des sacrifices, genre je dois louper des soirées, je dois louper des trucs, je dois moins voir certaines personnes pour YouTube, pour, pour le taf que je fais. J'avais juste envie de me confier par rapport à ça avec vous parce que je sais que les weekly vlogs c'est un peu euh, beaucoup d'images et tout, et que je parle pas derrière, euh, genre vous ne vous, vous connaissez pas, vous voyez pas vraiment euh, ce qui se passe, et même si ma vie est trop cool, hein, mais. Euh, il y a aussi des moments où je suis un peu plus down et où je dois faire des trucs chiants genre remplir des papiers relous aller, enfin, aller faire mes études et tout et donc particulièrement pendant cette rentrée scolaire je sais que beaucoup de gens se fixent des objectifs, c'est trop bien, moi aussi je le fais mais euh, faut pas oublier de pas se mettre une trop grosse pression parce qu'en soi on a le droit à l'erreur on a le droit, à... voilà et même si tu sors pendant une semaine et, et voilà tu travailles pas et tout bah c'est pas grave tu vois, faut juste je pense trouver un équilibre sur le long terme et pas tomber dans ce truc de sortir tous les soirs te mettre une caisse tous les soirs parce que franchement c'est pas c'est vraiment pas ouf pour tes études et en même temps ne pas être enfermé chez toi comme j'ai pu faire en première année à travailler toute la journée parce que bah pareil c'est pas utile bref je vais arrêter de parler parce que cette vidéo va être très longue euh, je sais pas quand elle sortira vraiment en ce moment mon planning de vidéo Youtube c'est le bordel toute ma fille c'est le bordel mais j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube et à mon compte Insta bye la mif